Bonsoir. Bonsoir. On est Hall. Euh... Bienvenue, bienvenue. Euh... On a eu un petit, euh... <rire> un petit souci tout à l'heure. Le, le, le live s'auto-lance, ou alors euh... Nina lance le live, on ne sait pas. Les Et deux. du coup. Euh... Ah, on a des problèmes de connexion, bonjour. Pourquoi Je sais pas. Et donc. Euh... En fait, on s'est rendu compte que bah, le stream avait été lancé, voilà. Euh, oui, Raving Bell à Internet. Oui, mmh. bravo. Ça, ça, doit être, ça doit changer, la vie. Euh, T'es plus euh, sur ta 4G, du coup. Euh, ouais. Infinite 4G. Euh, Infinite <rire> 4G, ouais. On espère que c'est la fibre, hein, le Internet. Et que c'est <rire> pas en... Un... Comment ça s'appelle, déjà du, euh, bah, du live du je sais pas quoi ADSL <rire> de l'ADSL oui tu as la fibre bravo la chance bravo bravo la chance euh, donc eh ben, euh, bienvenue euh, en ce jeudi jeudi soir en, en ce jeune vignier mmh. C'est jeudi soir Kiku bonjour petit cancan bonjour alors du coup attends je vais faire les, les chatettes, bah, tu veux présenter hein. Ouais euh, du coup on en est à l'épisode 23 de la saison 2 23 semaines euh, depuis, euh, bah, depuis septembre hein. Voilà on compte, euh, on compte les semaines en fait euh. Ouais c'est un, <rire> un peu ça On compte les semaines jusqu'aux jusqu vacances euh, un peu ça. Et donc euh, eh euh, qu'est-ce qu'on fait comme toutes les semaines euh, On vous fait découvrir des parcours de femmes artistes que nous allons euh, placer sur la magnifique frise ici <rire> et donc <rire> et donc du coup euh, voilà c'est le c'est notre but euh pendant à peu près entre une heure et demie et trois heures, en fonction de qui de... <rire> de <kiffer. rire> voilà, fait des artistes qu'on qu trouve de leur page euh, Wikipédia, euh, de, de, de, de, de ma fatigue, euh, de beaucoup de choses, euh... et donc, du coup, euh, très rapidement, chronologie des femmes artistes. On parle donc, vous l'avez compris, d'artistes femmes. Euh, qui ont eu un parcours euh, dans euh, ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle, c'est pas nous qui avons choisi, ce qui s'appelle les arts visuels, euh, avec euh, cette particularité qu'on dit à chaque fois que euh, on souhaite vous montrer des choses euh, que vous pouvez voir sur euh, via, via, via votre caméra, via votre navigateur, je ne sais pas dire, voilà. via l'internet comme ça euh, et la vidéo de, de Twitch euh, donc c'est plutôt de l'image euh, parfois c'est de l'image en mouvement mais pas trop donc souvent c'est des choses euh, qui ont été prises en photo euh, donc euh, photos de, des, de la sculpture de la peinture euh, de la photographie de, de, de la gravure, de la mosaïque euh, pff, y a, voilà, plein de choses <rire> plein de belles choses euh <rire> Voilà, et donc, sur la, période, euh, sur la période sur laquelle nous recherchons euh, ces femmes artistes, euh, c'est euh, la création de l'univers jusqu'à euh, 1982. Voilà. Euh, sachant qu'évidemment, à la création de l'univers, euh, il y avait peu d'artistes femmes, et euh, ben, du coup, il y en a de plus en plus, en plus on s'approche de 1982. Ça paraît logique. C'est un peu logique. Euh, voilà voilà donc après dans la manière dont on fait les choses euh, On est parti donc je le rappelle à chaque fois mais dans la première saison de le premier épisode On est parti de quatre noms d'artistes euh, femmes dont on se souvenait On a ouvert les pages Wikipédia et de là on a euh, ouvert les autres pages de femmes artistes qui étaient citées, citées dans ces pages là Donc euh, voilà on a fait un peu... Euh, oui, oui, des, des, des rebondissements euh, jusqu'au moment où euh, il est arrivé que nos rebondissements euh, ne rebondissent plus euh, et qu'on a commencé à amener des sources externes, donc des choses plutôt qu'on voyait euh, je sais pas dans la rue, dans des livres, enfin on cherchait pas forcément mais c'était des choses qui passaient et donc là on a ajouté des noms ce qui nous a permis à un moment de, de ben, d'ouvrir euh, d'ouvrir euh, la boîte de pandore euh, de euh, les femmes artistes et d'avoir des listes infinies entre euh, entre donc euh, le euh, discord la liste de découverte de discord les onglets euh, de chronologie future euh, vérifier ou non bref et donc euh, donc voilà donc toute cette qu'est-ce euh, qui est ici qu qu Oh, c'était un éternuement ça tout, tout cet euh, environnement nous a permis ensuite de rechercher dans la page Wikipédia en lisant la, la biographie, en découvrant la vie de, de, de chaque femme artiste, euh, de pouvoir trouver la date de première monstration, à savoir, est-ce que vous l'avez dans le chat C'est quoi la date de première monstration de quoi le chat, il doit dire, c'est quoi la date de première monstration ouais, Est-ce que vous là, vous, est -ce vous souvenez tout le monde est actif Ouais, Je tout, sais, tout le monde est actif. Une belle, il allait faire cuire son manger. Euh... Ouais, voilà, tu vois, c'est de l'activité. <rire> non, bon, bref. Euh, donc, la date de première monstration étant la date où euh, les œuvres des... des artistes ont été vues par un nombre euh, supérieur ou égal à euh, 3. <rire> c'est quand les artistes exposent pour la première fois. Bravo oh oh. oh. Et, euh, et donc, euh, donc en gros voilà c'est au moment où on peut euh, voir leur, leur travail au-delà d'un cercle d'un cercle restreint. Et c'est cette date-là qu'on va mettre donc sur la frise et qu'on on, on fait ça depuis deux saisons. Euh, au niveau de l'actualité de où nous en sommes, je crois que nous sommes dans Chronologie Future 2, l'onglet euh, des. des euh pourquoi oui. 3, c'est hyper spécifique Parce que 3, c'est un groupe. Ouais, comme Sarkozy. 3 et plus, c'est un groupe. Euh... Ouais, chronologie, des... chronologie future 2, qui c'était les onglets qu'on a mis de côté euh, à partir du début de la deuxième saison. Du coup, c'était ça ou pas forcément mmh, Oui, à peu près. Voilà. Donc, euh, on en est là. Euh... 2, c'est pas un groupe. Non, 2, c'est un duo. Deux, c'est des personnes qui sont ensemble euh, dans, dans un moment. Trois, c'est déjà qu'il y a une volonté euh, d'insérer une troisième personne dans, dans le duo et ça fait trois. Ça fait un, un groupe. Okay. <rire> ok. Je ne vais répondre que. Ok. <rire> et donc, euh, donc voilà. Bref. Salut Clem Lelu. Salut le Clem Lelu. Et euh, voilà. Donc là, on continue. On continue. On ne s'arrête plus. Euh... Qui nous arrêtera Personne. <rire> Qui nous arrêtera Les vacances. Ah, sans doute, ouais. <rire> oui, un peu, ouais. Les vacances. On a oui, fait un peu, une pause de 1 mois l'année dernière, hein, donc on peut... On ouais, peut... franchement, on a fait une pause de 1 hein. mois C'est peu... C'est peu... Oui, euh, Raving Bell, tu... je trouve que... Euh... voilà. Et 4, <rire> ça peut aussi être un quatuor. Un quatuor. Un cua... un Mais... Euh... Mais je Ni ne on sais pas d'accord. Si des cordes, d'ailleurs. Euh, oui. C'est la blague. C'est une blague. Oui, non, mais bien sûr, on, on verra, on verra, euh, on verra notre énergie. Euh, je veux pas, moi, j'arrête de polémiquer sur le groupe. Un groupe, c'est trois, selon Nicolas Sarkozy. <rire> oui, <Voilà. rire> oui c'est euh, une définition C'est y ce défini euh, par rapport à si tu squattes les halls Et nous voilà. on squatte les halls, on squatte ouais. le, le hall de chronologie des femmes martyrs En fait, il faut partir d'une définition Pour l'instant on n'est pas encore un groupe C'est grâce à vous qu'on est oui. un groupe Il faut partir d'une définition et de l'endroit où on va euh, trouver cette définition. Et là, euh, le groupe, à partir de 3, c'est une définition euh, définie par Nicolas Sarkozy que vous pouvez retrouver euh, sur euh, la vie, la, la vie des internets et de la vie politique. Donc... Euh... <rire> euh, bah, chacun ses définitions, hein, désolé, hein, mais... mais ça, c'est un peu la blague. Euh, Il voilà. euh... y a quelqu'un qui nous a dit euh, qu'il y a beaucoup de positivité dans notre contenu. <rire> C'est qui Rick Mike Rich Mike ouais. Mais pourquoi il a écrit ça, lui C'est un jeune entrepreneur et businessman Qui, qui, qui a, qui a l'air de, de, de peser des millions Bonjour, On jeune entrepreneur Mais donne de l'argent, hein. Bah Dis-lui, réponds-lui euh... Hey, hey, uh, thank you for your uh, answer C'est sur we Twitter have, um, We have um... Un great links to uh, to give you uh, it's uh, our uh, monnaie uh, you can give all your monnaie to tois uh, to cinq millions, c'est trop euh... ah, une france <rire> moi aussi oh. moi aussi du coup bah on est on on, on, tu sais on que ça fait sera... beaucoup de bruit hein. oh pardon excusez moi le micro il est très très sensible d'accord pardon euh... have you heard about you my ouais, about how her, her power oh YouTube. tip oh, tu, tu, tu J'ai l'oreille qui saigne <rires> Oh désolé, ma journée a été très longue, je... c'est mon défouloir maintenant. Euh... Tout est bonnet. Ouais, exactement, tout est monnaie. Bah les gens ils s'amusent à commenter notre page Twitter, qu qu'est-ce qu que tu veux dire On nous retweet, on euh, euh, met des non. commentaires... Oui, majoritairement c'est des bots. Mais là, c'est pas, entre... avec... pas un pas bot, jeune entrepreneur. C'est un bot. Non, mais il y a écrit jeune entrepreneur, c'est pas un bot. Un jeune entrepreneur qui pèse 5 millions, c'est un possible. bot. C'est possible. Le mec, il s'appelle Rich... Rich Mike. Mike le riche. <rire> Rich. À quel moment, c'est pas un bot Maintenant il s'appelle Rich Mike. <rire> non, mais toi, t es, t es, t es... <rire> tu sais pas repérer les bots. Oh. C'est un jeune entrepreneur de NFT. J'ai pas le NFT, il a pas le, il a pas le petit euh, losange. Le bruit des bottes sur Twitter Ah, bah, il y en a plein, hein, des, des bruits des bottes. Hein. Je sais pas. Je sais pas, répondez à cette question. Rich Richman. <rire> Rich Richman. <rire> I am Rich Richman Mike. <rire> bon. <rire> euh, il manque une chose euh, qu'on n'a pas dite euh, dans l'introduction c'est euh, comment accéder à ce magnifique contenu qui est Chronologie des femmes artistes. Vous pouvez. Euh, proposition numéro 1, euh, nous rejoindre tous les jeudis soirs à partir de 21h euh, pour un moment partagé euh, important, intéressant, euh, drôle. Euh, voilà. euh, vous pouvez aussi suivre, si vous, vous n'avez pas euh, envie de nous suivre ou pas l'occasion ou je, autre chose euh, d'être avec nous en live sur le Twitch, vous pouvez suivre sur Twitter le... Euh, la, la, le déroulé de notre soirée, les artistes dont on parle, euh, avec la page Wikipédia que vous pourrez lire aussi en même temps, euh, en même temps que nous, on découvre. Et puis, euh, donc ça c'est pour, pour tout ce qui se passe un peu en direct, et euh, sur le différé, vous avez, bah, sur, sur Twitch, vous pouvez regarder en différé, et puis vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube de la chaîne Twitch, qui vous permet de revoir... Et eh bien tous les épisodes depuis euh, le numéro 1 de l'épisode euh, de, de la saison 1. Euh, enfin, en dehors de tout ça, mais qui recoupe tout, euh, vous avez le Framapad qui est un outil magnifique euh, mis en place par euh, notre cher euh, modérateur ici présent. Qu'est-ce qui se passe Je l'ai mis en boucle. Mais pourquoi Je comprends pas. Au secours. Hein. Bonjour. <rire> Le robot. Il y a 12 bits. Il... il y a 12 bits. Il y a 12 bits qui commencent à craquer. Au secours. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je sais pas. Attendez. Si si si je couper. sais ce qui se passe. <rire> Le mec il a spramé le chat, il y a 126. <rire> <rire> <Ouh. rire> On va y arriver hein. excusez nous Vous pouvez parler entre les messages de 13 bis <rire> <rire> De 12 bis ah, De 12 bis pardon Bon attendez, attendez, je vais, <rire> <je> vais <rire> kick, je vais kick, euh, voilà <rire> bon, Bonjour je vais Ouh banner, je vous dis C'est bon c'est bon Alors je vous dis euh... J'étais en train de faire une modification Pour pouvoir que la thune ça apparaisse de temps en temps Le truc il a s'est mis en boucle euh... Je sais pas pourquoi Ouh. Bon et ben voilà Donc euh, sur ce Ce <rire> enfer. Euh, sur ce qu'est ce que je disais Ah oui euh, le. Euh... Je parlais de <rire> J'en peux plus ma je parlais du Framapad. Le Framapad vous permet d'avoir la, la ressource ultime si vous voulez euh, euh, regarder ce qu'on a fait dans Chronologie des Femmes Artistes puisque euh, c'est rangé de telle manière que vous allez donc partir de la saison 1 jusqu'à la saison 2 de l'épisode 1 jusqu'à euh, l'épisode dernier et euh, dans chaque, euh, dans chaque euh, épisode vous allez avoir... Mais arrête de rigoler Je <rire> Euh... Je laisse <rire> finir, je <réussirai> après. <rire> Donc, pour chaque épisode, vous avez le nom des artistes dont on a parlé, également le nom des artistes dont on n'a pas trouvé euh, assez d'informations, mais vous les avez quand même, avec un petit euh, point d'exclamation, euh, voilà. Et, euh, et du coup, vous avez à la fin euh, le, euh, le lien de la vidéo YouTube qui va vous parler de ces artistes. Et quand vous allez sur la vidéo YouTube... Eh bien, vous avez euh, un timer, un timecode avec le nom des artistes et vous pouvez juste regarder une seule artiste si vous avez envie. Donc, pour conclure cette introduction, <rire> euh... <rire> pour conclure cette introduction, euh, mes chers euh, viewers, euh, vous rencontrez euh, une femme artiste euh, dans un article ou n'importe, est-ce qu'on en a parlé dans Chronologie des femmes artistes Bam, framapad, contrôle F, pomme F, ce que vous voulez. Vous cherchez le nom de l'artiste et vous allez voir si on en a déjà parlé. Et vous allez pouvoir regarder que le passage qui vous intéresse. Voilà. Euh, C'était long et, euh, et 12 bis est mort pendant ma présentation. donc euh, C'est un peu violent. Exact. Du coup, j'ai peur de le remettre. Hein. Ben, on remet pas. Hein. Non, mais je vais essayer, mais euh, <rire> Il a vraiment spammé... Euh... Non mais c'est mis en boucle. En fait, je vais juste demander de changer de scène, genre avec euh, 12 minutes, euh, enfin 20 minutes, et il l'a fait genre 12 secondes. <rire> C'était <rire> incroyable. <rire> bon, du coup, je vais, je vais vous... C'est pas Bloopers. C'est quoi Hum Ouais, mais petit cancanou, elle a dit bonne là, idée. ça, marche. ça été... je comprends pas en plus, il a déplacé la caméra, j'ai pas compris pourquoi. Ouais, euh, ce soir, euh, il y a des. Ah, les moments drôles. Euh, bah, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à regarder toutes les vidéos YouTube et à cropper euh, tous les moments où on a rigolé et vous faites un épisode spécial, mais. Euh, ça peut être très long, hein. Ah, ouais, non, mais ouais, c'est vrai que là, euh, c'est compliqué, hein. Déjà, rien que les sous-titres, euh, j'ai un peu abandonné au début de l'année, de de euh, faut que je m'y remette. Euh, D'ailleurs, j'ai fait un, un topo sur Discord pour dire que euh, toutes les alertes sonores qui euh, nécessitent une, une, une traduction, entre guillemets, euh, par l'écrit, euh, je pense que je vais les faire. Je pense que c'est important. Comme quoi, par exemple bah, Par exemple, pour SAP. Ah. Mais euh, d'autres, il y a d'autres qui, qui, qui peuvent peut-être être, être nécessairement traduites ou... Euh, ou euh, juste visible pour l'accessibilité en fait parce que en fait, j'ai partagé un, un lien sur Twitter euh, sur euh, l'accessibilité des sous-titres d'accord en fait ça m'a fait réfléchir à un moment sur euh, ce que nous on avait mis en place et, euh, et... <rire> une belle qui a bien compris le, le, le, le problème de la, de la temporalité mais, euh, <rire> mais ça peut aller vite en vrai en vrai ça peut aller vite hein. mais euh, le truc c'est que euh, ouais il faut que pour l'année prochaine, en fait, j'avais déjà pensé à autre chose. Hein, ouais. Voilà, mais euh, voilà, on en parlera plus tard. Je préfère. Ok. Et euh, bien, si on commençait parce Ah oui, que ça, euh... on peut. Alors, du coup, oui, euh, je, pourrais, je peux faire une commande spéciale pour les, pour les passages de blagues. Mais si vous clippez, vous pouvez mettre direct dans le Discord aussi. Comme ça, on peut s'organiser avec les clips. Bref, euh, non, non, non, voilà. Désolé. Je vais essayer de rallumer 12 bis croiser les doigts. <rire> je Un sais plus quoi dire. Je <rire> sais même plus quoi dire. Et en plus, c'est moi qui ai dit des bêtises, tu vois, donc... Je ne sais plus quoi dire. Alors, attendez, je vais chercher... Euh... C'est marrant parce que, du coup, on peut écrire... Euh... On peut écrire bits sur... Euh... Oui, oui, quand tu l'accroches avec d'autres choses. Oui. Ah! Parce qu'en fait, il n'y a plus mix it up, mix -it up, il était un peu plus précis pour ça. Ah. Alors, du coup, euh, euh, comme euh, Nibbler l'a dit, euh, on va aller de, du côté des onglets euh, que nous avons sauvegardés. Voilà, merci. Chronologie future. Donc, future 2, il n'y a plus rien, je crois, à quoi que si. Et euh, bah, on, on peut commencer. Sauf si euh, ah. Est-ce qu'on peut ouvrir aussi euh, le... Le, euh, le Framapad pour vérifier que c'est oui, ce qu'on Oui, ce qu on le, a je l'ai déjà ouvert. Ah, Là, je cool. surcharge notre recherche, histoire de bien ramer l'ordinateur. Et euh, oui, euh, d'ailleurs, euh, cher producteur, euh, j'ai euh, mis l'argent euh, de la production dans la mémoire. C'est incessamment sous peu, mon ordinateur sera éventré. On a déjà fait Sophie réunion Sophie Regno, oui on l'a déjà fait. Oui bonjour le chat. <rire> elle a dit non, elle n'est pas d'accord. Alors pas moi, pour... oui bah lui le... du coup il n'y a pas 12 bis donc euh... Je vais le mettre. Deux minutes. Ce serait dommage de louper. Hein en anglais, c'est mordre, donc c'est pas bloqué. C'est l'anglais qui t'a fait, euh, qui fait euh, deux fois pour l'automode. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Dutch mmh. c'est souvent bloqué. Mais là moi j'ai débloqué le euh, Dutch. Et voilà. Donc du coup on verra, euh, euh, normalement je, je, je passe quand même, euh, parce que j'ai mis aussi un peu de, de, de, de, de participation dans cet achat, euh, bien entendu, euh, je passe de, euh, à beaucoup, c'est-à-dire le maximum, en mémoire. Mm. Marie-Gabriel Capet, je, je pense qu'on l'a déjà vu aussi Alors la attendez, je vais peut-être vous, vous éviter de... On va, on va enlever le... voilà. Merci. Le HUD, parce que c'est ça que je veux faire en fait, c'est qu'on puisse enlever le HUD facilement. Euh, du coup je vérifie marie gabriel Capet. Je vous envoie le lien parce que je vois que 12-8 n'est plus parmi nous ÉTRANGEMENT <rire> Hop, ce qu'il demande un peu plus de temps Ouais, enfin, si le maximum c'est 128Go, je doute que tu en aies vraiment l'utilité Non, non, non, je vais pas avoir 128Go Enfin, ça dépend, en, en vrai, euh, ça aurait été, euh, été peut-être nécessaire Mais là, non, c'est vu que c'est un portable, c le maximum je crois que c'est le mien, c'est 32 C'est déjà bien Parfait. Pourquoi t'as fait un CTRL F Parce que, parce que en fait, je descendais, c'est pas grave. Fait Marie-Gabrielle Capet. l'épisode 12 L'épisode 12 de la saison 2, ouais. Ok. Euh, je crois qu'on l'a pas fait. Elle est liée en je tout cas... Je fais de la euh... modélisation 3D, indeed. Je commence à faire des trucs. Ouais. Euh... Non mais du coup. Euh... Parce que le voxel, en fait, faudrait que je le fasse un peu plus quoi. du voxel, parce qu'en fait, le truc euh, l'histoire du voxel, c'est que euh, j'ai pas eu le temps de faire les arraches euh, aux dernières vacances. Donc euh... ces deux-là, c'est bon du coup. Ouais. Les, les... Bah, on peut commencer par celle-ci. Si tu veux. Allez. Première artiste de ce soir, Marie Marguerite Caro de Rosemont. Euh, voilà. Euh, donc... J'avais fait un raid à marie Marguerite euh, de Caro de Hosevour, il... <rire> la fatigue est prenante. <rire> et on a raidé euh, une femme. Euh... Alors, donc, elle est née à Colombay, euh, en Suisse, euh, le 12 septembre 1765, et elle est décédée à Paris le 12 novembre 1788. Elle était donc jeune, elle avait 23 ans. C'est ça, hein 65 plus 23, euh, euh, Je ne sais, sais pas calculer. Voilà. Euh, C'est une artiste peintre suisse établie à Paris. Elle est surtout connue pour avoir été représentée en 1785 dans l'autoportrait avec deux élèves d'Adélaïde labille guiard dont elle était la disciple, et que vous avez à droite. Alors, sa biographie, donc. Marie-Marguerite Caro de Rosemont fait partie des neuf disciples de sexe féminin. D'Adélaïde Labiguiar, guilard a exposé lors de l'exposition de la jeunesse en 1783, où son travail est par ailleurs très apprécié par les critiques. Mais il bien... y a. Petit cancan, tant que. Tant que le, le... <rire> le, le, le. Le. Le. stream ne devient pas. Euh, ne, ne perd pas euh, le nord, on va dire plus. Euh, ça veut dire que 12bis n'est pas revenu, hein. C'est 12 bis là, il a été mis en dehors de la, de la, de la baraque, parce qu'il arrêtait pas de craquer. Hein. Mais avait, je pense que dans pas longtemps, notre cher robot reviendra. Euh, je crois qu'il avait des bannes. Non non, mais je l'ai même pas ban, hein. euh, je l'ai juste... Euh, je les kick en fermant le logiciel. Donc en fait, c'est dead. Pour l'instant. Les commandes. Bon, alors du coup, donc ça, elle a fait l'exposition de la jeunesse en 1783, qui est pour l'instant la première date de monstration, on va, avoir, on va euh, continuer. Réputée pour sa grande beauté, elle est sélectionnée pour figurer aux côtés de sa condisciple Marie-Gabrielle Capet dans l'autoportrait avec deux élèves de l'habile Guillard, présenté au Salon de 1785 et aujourd'hui conservé au Metropolitan Museum of Art. Une étude préparatoire à ce tableau représentant les têtes des deux élèves est aussi conservées dans le même musée. Est-ce que tu pourrais avancer oui. la page, s'il te plaît oui, C'était un peu bas, hein, du coup. Euh, Marie-Marguerite Caro de Rosemont apparaît aussi dans le coin d'un croquis au stylo intitulé La Madone et l'Enfant avec Saint-Joseph et Saint-Jean, réalisé par John Trumbull alors qu'il visitait l'atelier d'Adélaïde Labille-Guiard à Paris en 1786. Le 2 janvier 1788, elle épouse à Paris le graveur Charles Clément Bervic, euh, à qui elle donne un fils. Elle meurt toutefois quelques mois plus tard dans les galeries du Louvre, où euh, Bervic possède un logement. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle est en train de mêler dans les, les fils. Après 12 bis, Nina. Mmh. Allez, attends, tu fais Juste minutes le chat. Il bouge pas, voilà. Donc, euh, bah voilà, sa biographie est assez courte, elle meurt, on ne sait pas de quoi, mais elle meurt en tout cas, en, en 1788. Euh, bibliographie supplémentaire. Il euh, y a un article biographique. Euh, ok. Elle a quand même une, un article biographique alors qu'elle est morte à 23 ans. C'est bien. Hmm. Euh, voilà. Bah ok, hein. Donc c'est 1783 Oui, où son travail est très apprécié par les critiques, indeed. Mmh. Allez Nina, tu me mets à griffe, là. Aïe. <rire> Le chat. Le chat dans sa splendeur. Qu'est-ce que tu veux Tu participer Tiens, participe. Voilà. Ah, tu fais de la ronron-thérapie Ouais bah, Elle est juste à côté de Marie-Guilmine -Guil Benoît C'est marrant bah, Elle est surtout à côté de Marie-Gabrielle Capet Qui est une des autres Condisciples De Oui. De euh, la ville Guillard Qui était justement La dame juste avant Qu'on a fermé Mmh. Et qui est sur le tableau, apparemment là. Et qui est sur le tableau, hein, qu'on a vu. Alors, ne pas se tromper. Modifier la date. Modifier la date. <rire> Je l'ai fait une fois, ça va me poursuivre, hein, cette histoire. Je le sais. Bah, en plus, euh, quelqu'un est allé chercher euh, l'erreur à la source, donc. Euh... Dure. Dure vie qu'est que, que la mienne. Alors Madame Marie-Marguerite Caro, euh, vous avez un nom trop long. Il y a beaucoup de maris, hein, on en croit. Marie-Guimeline, ouais mais c'est l'époque. Ah ouais, c'était la mode des maris, hein. Mm -hmm. Ok. <rire> Euh, attendez, j'essaie de placer, voilà, c'est un peu bien. Qui est cette personne Je ne sais point, je ne sais pas. N'a jamais suivre des sculpteurs dans les catacombes du Louvre. <rire> d'accord. Pourquoi spécifiquement les sculpteurs dans les, dans les catacombes Mais parce que ça euh, n'a pas écouté. Mais c'était la fin, euh, elle est morte dans les galeries du Louvre où euh, le Marie Sculpteur avait un appartement. Ah, oui d'accord. Non non j'ai pas écouté la fin j'avoue. J'étais sur euh, en, en train de me dire comment je vais faire pour, euh, pour pas vous casser la tête euh, avec mes modifications euh, et, et ramener 12 bis à la vie. Euh... Bon bah du coup euh, on regarde un peu ses œuvres. Je sais pas si on en on pourra en voir du coup. Bah si sûrement, mais euh, il faut regarder euh, avec son blase, je pense. Il cherche Google dans des, dans des moteurs de recherche qui ne nous aident pas. Ah Ouais, bah je sais pas, est-ce qu'on cherche avec le E Pourquoi il y a un E où Bah il écrit essayez avec cette orthographe, carreau avec euh, carreau. C'est bizarre parce que ça a... Bah non, c'est écrit ça. partout comme ça, donc je sais pas. Non, je pense qu'il a dû se dire c'est un nom euh, qu'il connaît. Donc là, il y a l'esquisse... Ah là... si, il y a un carreau, là, en anglais. Mais c'est eux qui ont en anglais qui ont dû faire une faute, je pense. Mmh, je sais pas. Bon bah du coup, on dirait du côté anglais, ils ont plus de photos. Donc ça, c'est autoportrait, les deux pupilles. Oui mais c'est marie Capet, ouais, et Gabriel Capet, celui-là. Ouais, c'est marie et Gabriel Capet. And... Non, mais ça, c'est peut-être les personnes qui sont dans le truc. On va regarder qui l'a fait. On l'a déjà vu, en fait. Je pense que c'est la bille le gear. Et c'est note écrit. Et oui. Indeed. Ok, ok, ok. Euh, autoportrait avec deux points. Avec deux pupilles. Et encore Marie-Gabriel, mais bon, on ne sait pas, en fait. Donc, ouais, on a peut-être que des traces, en fait. Hein. Ouais, peut-être euh, où on n'a pas de... Parce que là, c'est Adélie, Adélie de la bille mm. Non il Non, a rien, je pense Ah ouais, c'est dommage, hein Elle apparaît que sur euh, des tableaux, mais... Peut-être uh, Wehr, on peut checker uh, where, vite fait Mais Wehr, ils ont pas, parce que ça, c'est le, uh, le 18 e siècle Et c'est 19 e et 20 e Ah oui, bon, bah, ça sert à rien d'essayer, du coup Ok bah cool. non, bah, on verra pas son travail. Mais en tout cas, c'est une des disciples de, euh, de la bill Guillard et euh, qui était. Euh... Enfin, on a d'autres. On a vu d'autres personnes euh, qui étaient élèves euh, en même temps qu'elle. Et donc du coup, je pense que son style ressemble assez. Même si bah, du coup on n'a pas vu ses tableaux. Mais... Voilà, voilà. Donc euh, nous passons directement à la deuxième artiste. Euh... Ouais, bah, en fait je vois il y a un petit... Alors je... en fait on... on est dans le vert, je regarde au niveau des stats, on a, fait... on a perdu des... vite fait des, des frames mais euh... pas grand chose. Hein. On est dans le vert. Ça passe toujours entre rouge et vert euh, quand je j'ajoute je... je... un onglet ou... Voilà. Mais euh, ouais. Essaye de faire F5, euh, clem lelu peut-être que ça peut aider. Euh... Voilà. Je te remets l'heure si tu as devant. C'est bon Donc euh, je commence Ok. Donc, euh, deuxième artiste pour ce soir, Félicie de Favot. Donc Félicie de Favot euh, est née à Livourne en Italie le 24 janvier 1801. Pardon oh oh oh. En fait, on va s'interrompre entre euh, mmh. le robot, nos no, ah ouais. bails, moi qui parle. Euh... Et elle est morte donc à Florence le 12 décembre 1886, mais il considère que c'est une sculptrice française. Donc, euh, quand on est né en Italie et mort en Italie, euh, on, est, on peut être sculpteur français, apparemment. On va voir, nous allons découvrir sa, sa vie pour comprendre pourquoi. Représentante majeure du style troubadour, son œuvre qui préfigure le. Euh, pré raphaélisme pardon, a eu une grande influence sur des auteurs romantiques comme Alfred de Musset et Alexandre Dumas. Alors, on y va. Euh, Félicie de Fauvet, donc est née à Livourne, son père, Alexandre de Fauvet, descend d'une famille de financiers anoblis euh, par charge de secrétaire du roi, quatre générations auparavant, qui s'est installée en Italie peu avant la Révolution. Il s'est marié à Canteleux, le 10 primaire euh, ah, en 8, avec Anne, fille de Jean Véry de la Pierre, receveur des douanes à Rouen, et de Marie Archange, mon Dieu, Marie Archange Paliard, avec laquelle il a quatre enfants, dont Félicie est l'aînée. Sa tante Constance de la Pierre, née euh, à Rouen et épouse de lui, Louis Lesurier de la Martelle, est artiste dessinateur, élève de Jean-Jacques-Antoine Marie Lemoine. Euh, début en sculpture. En 1814, lors de la restauration, la famille de Fauvet, ruinée par de mauvais placements, rentre en France. Félicie fréquente le salon de la Duchesse de Berry, qui a le même âge qu'elle, et décide d'être artiste. Elle commence par peindre, travaillant dans l'atelier de Louis Hersan, puis, sous l'inspiration de Paul Delaroche, elle apprend la sculpture en autodidacte avec son frère cadet Hippolyte. Elle fut également l'élève du peintre français Bernard Gaillot. Ouais, proche! Alors, du coup, attends. Oublie pas qu'à partir de là, en fait, il faut qu'on descende. Qu ah! Descendre. Bah tu alors on ce monte, le, le, monte à le plus chaque haut. Fois. Hein. Non mais. Parce que là, je suis déjà proche du peintre. Non euh... mais c'est pour ça que je te dis. Je te dis juste, quand je le mets là, tu peux pas lire jusqu'en entier. À chaque fois, je te le répète. Mais le truc, c'est qu'à partir de la moitié, il faut que tu me le dises. Ah! C'est toujours la même chose. Alors, proche du peintre Harry Schaeffer, Félicie de Favot trouve son inspiration dans sa passion pour le Moyen-Âge. Étant avec Marie d'Orléans, l'une des pionnières comme sculptrice, elle expose au Salon en 1827 deux bas-reliefs inspirés par Walter Scott. Sujet tiré du roman de l'abbé par Walter Scott et Christine, reine de Suède, refusant de faire grâce à son grand écuyer Mona Delphi. Lors de sa visite, Alexandre Dumas tombe en arrêt devant ce dernier et décide d'en tirer une pièce, Christine, qui est reçue au Théâtre Français six mois plus tard. Son groupe en bas-relief, Christine à Fontainebleau, lui vaut de vives éloges, les vives éloges de Stendhal. Donc, on apprend ici qu'elle expose au Salon de 1827. Au Salon de 1830, elle obtient une médaille pour un bénitier représentant Saint Denis ressuscitant pour bénir l'eau euh, baptismale, baptismale, baptismale de la France. Donc, euh, je suis à la moitié. L'affaire de la Vendée et la prison. Revendiquant indépendance et goût masculin, elle participe activement à l'insurrection royaliste dans l'ouest de la France en 1832, durant laquelle elle se lie avec Félicie de Duras, comtesse de Roche-Jacquelin. Arrêtée, elle passe huit mois en prison, avant d'être finalement acquittée. Elle retourne alors en Vendée, mais doit finalement fuir le pays, sa tête étant mise à prix après l'arrestation de la Duchesse de Berry. L'exil. Après Bruxelles, elle se réfugie en 1834 à Florence, où elle est accueillie par le sculpteur Lorenzo Bartol Bartolini et se consacre pleinement à son art en compagnie de son frère Hippolyte. Il ouais, y a tout qui rame uniquement parce que j'en vois un tweet. Quel enfer. Hippolyte, oh, j'ai cliqué sur ça sans faire exprès. Super, merci. Euh, Hippolyte ouais. Pardon, je suis en train d'essayer de corriger les trucs que j'ai cassés. Son monument à Dante, conçu avant 1830, est sculpté de 1830 à 1836. Elle y rencontre les Hanski et Honoré de Balzac, va voir également le comte de Chambord à Rome en, en janvier 1840 et reçoit la visite du tsar Nicolas Ier le 9 décembre 1845. J'essaie de me retenir de bailler pendant que je parle, c'est horrible. Pas, tu peux pas, tu peux pas. À Florence, durant cinq décennies, elle, appr elle apprêtera dans la statuaire monumentale et domestique les formes d'une esthétique néo-gothique et néo-renaissance inspirée. Sa lampe de Saint-Michel et l'opuscule qui l'accompagne euh, en furent le manifeste. S'enfuir dans la nostalgie et avec la lucidité des romantiques, Félicie de, Fa de Fauveau poursuit, euh, poursuivit l'inscription dans la sculpture des règles de pensée et moralité qui firent l'ancien royaume de France. Il n'est pas étonnant que les expressions et les objets d'un art contre-révolutionnaire aient pu être ignorés de l'historiographie du 19e siècle français, largement soumise aux injonctions de la commande gouvernementale et aux institutions qui la soutiennent. Elle meurt le 12 décembre 1886 à Florence, où elle est enterrée au cimetière San Felice à Emma. Donc ensuite, vous avez la liste de ses œuvres. Et euh, donc du coup, c'est intéressant parce qu'ils disent que son travail, il n'a pas eu de postérité, bien qu'elle soit quand même euh, assez connue, apparemment, euh, parce qu'elle faisait un art contre-révolutionnaire. C'est ça, en fait, non Ou, je ou sais ça, ça a l'air d'être euh, ce que j'ai compris aussi. Euh, donc les heures enfin, Peut-être que j'ai mal compris, euh, dites-nous hein, le chat euh, avec 4 heures de retard, parce que je vois les images qui tombent. Euh, mais euh, dites-nous. Donc euh, là vous avez ses œuvres. donc voilà, on a, bah, on a euh, buste funéraire d'enfant, on a une maquette pour un monument à Clémence Isor, et on a monument au baron Gros, monument à Louise Favreau et monument à Anna de Favreau. C'est assez euh, précis, minutieux comme sculpture. Hein. Mm. Tu veux que je zoome Non, non, bah je sais pas. On... on peut regarder, hein. Je suis désolé, je suis en train de regarder euh, corriger des trucs, mais. C'est compliqué. Mm -hmm. Oui. Vous pouvez voir ses œuvres à Toulouse, au musée des Augustins, si vous voulez voir. C'est à Florence, ouais. Et ça aussi. Du coup, est-ce que tu as trouvé ta réponse, parce que je crois savoir maintenant la réponse de pourquoi c'est une sculptrice française qui est née en... en Italie et qui est morte en Italie. Bah oui, ils le disent dans la biographie au départ. Ok. C'est parce que ses parents, ils sont français. Ok. Ils sont juste installés en Italie, euh... mais du coup, peut-être parce qu'à l'époque aussi, être français, c'était un droit de... de terre. Ouais je pense à, je pensais à un truc non, du justement. genre de cours surtout. Ouais. Je sais pas. Parce que c'est pas le même rapport entre ce que nous on connaît et ce que ce qui qu'il y avait avant quoi. D'ailleurs la France n'était pas la même. Est-ce que c'était la France Euh voilà. Bref. Euh... Et elle traîne avec les royalistes, oui, elle a été poursuivie j'imagine, comme, comme tout, euh, tout royaliste à cette époque là. Bah elle est allée en prison. Non, mais poursuit, euh, elle, a, dans, elle a dû fuir, tu vois, ce genre de truc-là, tu vois, oui. c'est oui, bah, oui, ce qui était raconté, oui, mais ouais. c'est... Et qu'il y, y a ça, même sa tête, elle était mise à... Tu sais que tu as déjà raconté le truc, et donc euh, j'essaye de reprendre ce ah, que tu disais aussi, par compris. moment. D'accord. Euh, donc elle s'est peut-être éloignée pendant la révolution. Oui, mais c'est à peu près ce que j'ai compris aussi. C'est une réac, en gros. Euh... <rire> Bah, disons qu'elle n'était pas trop pour que des personnes qui ont moins d'argent qu'elle euh, et qui ne supportent pas, euh, euh, comment dire, des personnes autoritaires euh, qui, aiment, euh, qui aiment se représenter en tant que droit divin euh, sur Terre euh, et qui définissent des frontières euh, par rapport à la guerre. Je, oui, disons qu'elle elle, elle avait l'air... Euh, elle avait l'air très fan de, de, de, de, de Couronne, quoi. Ça a l'air d'être ça, en tout cas. Après... Euh, après, voilà. Je pense qu'on peut continuer, je crois que je suis prêt pour la troisième si tu es prêt. On n'a pas mis le nom de l'artiste, on n'a pas, pas mis, mis la... la date. Oui, oui c'est vrai, excuse moi Et on n'a pas regardé son travail, elle a peut-être fait plus de trucs. Ok. Euh, 1827, je crois. Ouais, oui. elle expose au salon de 1827. Vraiment une simple supposition. Oui, oui, une je... simple supposition, bien entendu. On regardera son travail après. Comme d'hab. Normalement. Euh... Oh là là, je, je, je prends mon temps en ce moment. 1827. On n'est pas loin. Ouais là, c'est après Julie Julie Hugo. Et avant Julie Bonheur, Juliette Bonheur. cette histoire là de, de, de changement de couleur j'ai toujours. c'est une histoire de groupe je sais pas pourquoi, hein. il y en a ils sont en groupe d'autres non Je ne peux pas répondre je ne sais pas, ça doit être un non, facilitateur vrai, de savoir à quel endroit j'ai qu faire au début en fait et après plus je le... Ben, moi je modifie le truc en dehors du stream Et plus en fait ça devient une sorte d'incroyablement bordélique euh, Voilà 1823 23 t'as dit 27, 27 27. Je lis 33, je pense 3 bien entendu Voilà Je pense qu'on est bon Bon regardez pas les, les espacements hein Ok. Euh, je pense qu'on est bon. On continue On regarde son travail. Ouais. Voilà, on est là par exemple, tu vois, quand je suis du côté de, de la frise, il a plus rien qui rame. Je suis sur Twitter 3 secondes il y a tout qui rame. Euh, du coup. Félicie de Favot. Euh, on a regardé ça déjà. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dans Wikimedia Commons Ah Il y a l'air d'avoir plus de choses parce qu'il n'y en avait que 6 tout à l'heure. Mm. Euh, ah ben, je pense que ça suffira. Galerie d'art moderne à Florence. C'est une fontaine ça hein une bassine, Ouais, non, c'est pour les... Bénitiers Les appositions. Ce oui, c'est ça, comment s'appelle le truc où il y a de l'eau de un bénitier. Voilà. Un euh... en endroit, il y a de l'eau bénite. Je pense ça. Oh mon dieu, c'est pas symétrique. Oui, oui, non, faut pas regarder. Donc ça, on l'a vu. Il y a une vue agrandie où il y a une, Petit zoom. Petit. Mi... une mini tête à l'intérieur d'un médaillon. Oui, on a... Oui. Mm. Ah, les fameux lions de la royauté. Oh. Que de symboles. C'est quoi, Mon monument à la poétesse Louise de Favreau. Donc sa, sa mère Non Favreau et Favreau c'est pas la même chose. Non. Faut vous, surtout. Rapport à Twitter d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le compte de Wear qui retrouve tous les streams de chronologie. Ah oui oui, bah pas tout le temps hein, d'ailleurs. Mais je pense que oui, je pense qu'ils nous ont on vu parler donner. de la dernière fois de l'histoire de, de, de, de Franck Grosset depuis on est. c'est fini hein. Je ne rappellerai pas cette euh, <rire> ce truc. <rire> Félicite, favo, Saint-Elisabeth de Hongrie. Avec le raid de, de Franck, tu te, tu te rappelles Ah oh oui putain. Et du coup, ça c'est un portrait. De euh, Harry Schaeffer. Tu fais part Henri Schaeffer. Dès le. Par, fait... oui j'ai dit. Ouais, okay. Je savais pas Ouais bah la fatigue, c'est dur, hein. T'inquiète. Euh, bon, alors euh, je pense qu'on peut dire que c'est fini. Et, euh, bon, bah c'était bien, c'était dur. Hein. <rire> tu veux dire, on arrête la série On en a fait deux euh... Euh, je... <rire> Alors attends, j'enlève déjà celle qu'on a faite. Parce que je sais pas pourquoi elle pas enlevé. Tarsila de, de Amaral, on, je me rappelle l'avoir faite aussi. C'est étrange ça aussi. Alors, je vais aller chercher tout de suite. Non, on l'a peut-être ouverte. Euh, c'est une danseuse peintre. et peintre peintre brésilienne et de mur de muraux aussi non parce qu'ils disent mon... bah, bah, euh... ah non non moderne ah non, non c'est pas, pas du tout une danseuse j'ai bah un truc bah, brésilien j'avais vu euh, brésilien ça veut dire brésilienne oh, j'avais eu un euh, truc de moderne euh, je sais pas quoi ballet moderne euh... Henri Covert je pas compris euh, Est-ce qu'il y a du français Oui, il y a du français. Tu veux du français J'imagine. Bah, si c'est la traduction. Je vérifie qu'Amaral, on l'a pas faite. Et on est parti. Oh, je suis très fatigué. Ouais, vous. bah t'inquiète, hein, ça a l'air d'aller vite aujourd'hui. On l'a pas faite. Donc voilà, c'est très bien. Je peux enchaîner tout de suite maintenant, euh, si tu veux. Ok, allez euh, Tarsila do Amaral, aussi connue sous le nom de Tarsila. Non, euh... non on en fait quatre, t'inquiète Clem Lelune. <rire> euh, elle est née le 1er septembre 1886 à Capivari au Brésil et elle est morte le 17 janvier 1973 à Sao Paulo au Brésil. Donc, et C'est une artiste peintre brésilienne. Représentative du courant du modernisme brésilien, elle est membre du groupe des cinq aux côtés d'Anita Malfatti, de euh, Menotti del Delpica, euh, d'Oswald Andrade et de Mario Andrade. Ah, un... c'est une ouverture C'est une ouverture J'ouvre tout le monde. Menotti, c'est un monsieur. Oswald, Mario, ok. Alors... Le club des 5, et eh oui Le club des 5 J'ai toujours cringé un peu sur le club des 5, mais je sais pas pourquoi. a pas le club des 7 aussi c'était euh... pas genre deux livres différents de la bibliothèque euh, rose là Je sais pas plus. quoi là. Je sais plus. Je crois qu'il y avait le. J'ai jamais compris c'était c'était l'évolution, le... le club des 7 de le club des mais... 5. Je sais plus. Euh, je sais plus parce que moi je... moi ce qui me faisait cringe c'était surtout le... la discussion avec le yinch. Je trouvais ça toujours très bizarre. Il parlait avec un chien Ouais, le chien du club des 5. Mais bon, peut-être que c'est mauvaise... un mauvais rappel de ce que j'ai lu. Hein. Je sais plus. Le Clan des Sept. Non, c'est le les Le Clan des Sept. Avec Dagobert, voilà. Dagobert le chien, voilà. Et enfer. <rire> Quel enfer. Quel je... enfer, je me rappelle. Moi, j'ai jamais lu ces livres, ils m'attiraient pas du tout. Genre, les couvertures, elles... Enfin, je... je me souviens, il y en avait, euh, euh, mes euh... copines, elles en avaient, et tout, quand j'étais en primaire, et j'étais là genre... Euh, moi Ça non a plus. naze. Je te rassure. Moi, moi je peu. préférais lire Cher de poule. Oui, bah oui, mais attends, c'était plus tard, hein. Bah j'étais en, je sais ah, pas, c non c'était CM1, je les ai cher de poule en CM1 ouais. Non mais... Tu... Enfin, moi le, le, le, club deux, D... le, le club des 5 par exemple, je l'ai connu beaucoup plus tôt, tu vois. Ah oui, c'est quand on était petit ça existait déjà. Bah oui, c'est pour ça que je te dis, moi je l'ai connu plus tôt, c'est pour ça que je dis ça. Mmh. ça mais c'est éd... pas un très intéressant. Hein. C'est même les éditions, je trouve, qui étaient naze un peu. Enfin, je... L'édition rose, là Ouais, le bouquin, il me était... il, il tentait même pas. Bah c'est un, un, un peu les écrits à l'ancienne, quand même, donc, euh, ouais. enfin... J'étais déjà euh, fétiche, j'avais déjà le fétiche des de, livres. Euh, ah, j'ai jamais lu Le Petit Nicolas, ouais. avec une belle, il dit que euh, c'était euh, Le Petit Nicolas. Ouais. Moi, j'ai jamais aimé tous ces trucs-là, Tom Tom et Nana, euh, les trucs que tous les enfants ils lisaient, là. Moi, je lisais Sherlock Holmes. Non, mais toi, euh... Fatiguant, quoi. C'est pour ça qu'après, euh, on me donne <rire> des enquêtes, euh, traquettes, euh, je suis là! Petit Koganou, petit Koganou, il <rire> disait genre, printelle les mêmes livres en boucle. Est-ce que tu faisais comme dans La Belle et la Bête, le dessin animé, <rire> où t'as les chaînes libraires et genre, tu prenais toujours les mêmes livres? Mais ça fait 40 fois que tu le lis, celui-là, oui, mais j'aime bien. Oui! Oui! Oh. tu lisais quoi, Nina? Tu lisais quoi comme truc? Chi, le petit chat, le manga? Chi, le manga du chat, qui ressemble à Nina. Ah d'accord. Oui. Mais c'était bien Tu t'es arrêté à quel épisode mmh. Ah d'accord. Moi aussi. Moi aussi j'ai bien aimé l'épisode où il rencontre l'autre chat. Ouais. C'était cool. Et même il fait tomber la table. En tirant sur la nappe, tu sais. Mmh. Ah les, les vrais cam. Hein. <rire> Mets-toi sur la cam, Nina. <rire> <rire> mais si elle est sur la cam, on ne l'entendra pas forcément miauler. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Euh, donc, je continue euh, Tarsila, parce qu'on a dévi dérivé à cause du groupe des mais... cinq. Et à cause du chat aussi. Vas-y, vas-y, continue. Bah, J'ai besoin que tu avances la page. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Bon. Alors, Tarsila de do Amaral est née en 1886 dans une famille aisée de la région de Sao Paulo. Son père était un riche planteur de café, et suit l'enseignement de Pedro Alexandrino Borges, avant de partir en 1920 à Paris pour y approfondir sa formation. Elle va y suivre les cours des artistes comme Fernand Léger, Albert, Glaze et André Lotte. Ça devrait vous dire quelque chose, ces noms au bout d'un moment... Euh, ouais, André Lotte, c'est la sixième pour fois l l Pour l'époque, à l'époque, euh, voilà. Elle développe peu à peu un style particulier et coloré, Mélange sa culture brésilienne avec les techniques apprises à Paris, comme le dessin, les dessins préparatoires et la mise en valeur des compositions. Elle va représenter des toiles invitant à l'imagination et à la rêverie. Avec ses amis Oswald de Andrade, qui deviendra son mari, et Blaise Sandrars, elle accède au monde des arts, euh, des arts parisiens, mais retourne souvent dans son pays natal, où, avec ses amis Anita Malfatti, Mario de Andrade et euh, Menotti del Picchia, elle va être initiatrice de l'art moderniste au Brésil. Sa production est plus féconde entre 1923 et 1929, mais son succès fut limité car les débuts du céréalisme attiraient toutes les attentions du public. Elle est la seule artiste latino-américaine à participer en 1928 et 1929 au Salon des vrais indépendants. En octobre 1929, elle participe au euh, Salon des sur-indépendants. Puis elle se tourne vers le Parti communiste et l'art réaliste et ce n'est que beaucoup plus tard, vers sa vieillesse, qu'elle qu reviendra à l'imagination et au fantasme. Deux expositions consacrées à cet artiste se sont tenues à Paris, la première en 1926, et la seconde en 2006 à la maison de l'Amérique latine. Mais pourquoi En fait, barré. il le fait une fois sur deux, la table de table belle, là, nul. Donc, deux expositions consacrées à cet artiste se sont tenues à Paris, la première en 1926 et la seconde en 2006 à la Maison de l'Amérique latine. Selon Paulo Erkenhoff, directeur du Musée des Beaux-Arts de Rio de Janeiro, elle est le baromètre de la société brésilienne des premières décennies du XXe siècle. Euh, donc alors On nous dit qu'elle a sa première expo à Paris en 1926, euh, ce qui est donc avant 1928. Euh... Voilà. Et euh... c'était moi, je m'en vais. <rire> ben, au revoir. <rire> <rire> au revoir. Ses euh, euh, œuvres, donc euh, là vous avez une liste d'œuvres. Hommage à un cratère de la planète Mercure qui est nommé Amaral en son honneur. C'est vraiment bizarre ces trucs, non Tu payes. Qui paye Mais il y a des gens, ils payent des étoiles aussi, hein. Non, mais là, là, c'est pas euh, un cratère de la planète Mercure. C'est pas, euh, c'est, c'est des, c'est des hein. <rire> Non, c'est ce, que, en fait, c'est quand tu regardes, des quand tu regardes euh... avec, quand tu regardes avec ton œil quelque chose dans l'espace et que c'est la première fois que tu le vois et que personne ne l'a jamais vu avant. Oui. Tu donnes, non. Tu sais, c'est comme les dinosaures. Les non, dino mais les tous les dinosaures, sais. ils s'appelle comme ça. Hein. Mais je sais, mais le truc c'est que du coup, il y a quelqu'un qui va puiser dans les noms euh, de femmes artistes pour donner des noms à des cratères et à des trucs euh, étranges, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Du coup, on a une date. Il me semble, parce qu'il y a plein, plein de salons, mais c'est un peu large, en fait. Non, j'ai re... dit la première exposition à Paris en 1926, qui était avant 1928. Ok. Euh, et du coup... Hop, j'ouvre ça pendant que je vais enlever vite fait sa page. Moi, je, je, je pense que je, je suis très fatigué. Donc 1926. Je suis au bout de ma vie, comme on dit. Donc là, c'est dans les 60. Je crois qu'on avait fait par 50 pour 1900, il me semble. Oui. 1926. Donc ça existe déjà. Hein, ouais, c'est là. Là, en 1900, on a normalement on a balisé à peu près toutes les années. Hein, ah ça... non, regarde. Oui, oui, non, mais... Ah, 1927, en fait, ça va ouais. être l'enfer. Qu'est-ce qu'il fait euh... Qu'est-ce qu'il a écrit Je veux nom... nommer... mets le de... Raving Bellosaurus Minimals. Minimals. <rire> non mais ouais, hein, la vraie vie, ce serait de, renommer, de, de pouvoir avoir un dinosaure à son nom, hein, franchement. Bah il faut en découvrir un, hein, du coup. Ouais, tu trouves, tu sais, tu trouves un os par terre, et tu dis, tu vois là, c'est un os de dinosaure. <rire> Quelle belle époque, hein, quand même, hein. Où les gens se sont amusés à faire ça. Mais c'est par exemple le mec qui a dit un t, -t rex il s'appelait pas T-Rex. Ah bah, c'est Mister T qui l'a trouvé, tout le monde le sait N'importe quoi. <rire> ça veut dire un diplodocus, c'est un gars, il s'appelait diplodocus. Non, c'était diplo diplo le diplo, le, diplo, le, le, le, le musicien. <rire> le ah ouais, d'accord, je comprends mieux maintenant. <rire> Allez, le remix de l'histoire, bienvenue. Aïe. Euh, ah, pourquoi tu fais ça je... Bah oui, mais miaou, tu veux un câlin mais tu me griffes. Bon, on revient dessus hein. On va regarder les pendant que le chat il est en train de faire euh... en train de se faire euh... câliner. Ça marche si jamais mon père au musée d'histoire naturelle, ça vaut comme exposer un dinosaure. Mmh, ah bah ça dépend. <rire> euh, ça dépend de la datation carbone. <rire> euh, je tente sur navigateur pour voir si ça marche mieux. Ouais ouais bah désolé clame le C'est hein. à cause de nous. Bientôt dans le futur, je, je, peut-être qu'on aura la. Bah en fait dans le futur faut que je, faut que j'accepte la. <rire> faut que j'accepte de signer avec Twitch t'as vu. Mmh. Et que je donne tout mon argent que je n'ai pas, à Twitch. Ça, ça c'est une mentalité de riche. Hein. De, de dire euh, tout l'argent que tu le donnes, euh, avant de l'avoir. Euh, ok, je reprends mon streamlink et je mets une, un minimum de décalage. Ok. Bah, désolé, Clem Lulu, c'est à cause de nous. Donc là, il y a des photographies d'elle. Euh, voilà. Ça c'est une photographie d'elle aussi. Euh, oui, non je crois pas. C'est pas Jeff Bezos affiliate, c'est euh, tu es travailleur à Jeff Bezos Compagnie quoi. C'est pas c'est pas, pas la joie hein. Elle a une manière de faire euh, les usages bizarres. Hein ouais, c'est un peu coup, euh, coup, euh, on voit pas trop la nuque, hein, un coup gros quoi, même. Le modèle Utip me convient mieux, j'investis dans la RAM plutôt que dans la fusée du Bezos. Ouais, c'est mieux, moi je trouve aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est pour, pour ça que je me dis euh, l'affiliation, de toute façon, en fait, c'est uniquement pour passer une étape dans l'algorithme, en vrai. Parce que ça te met dans le jeu des affiliés. Et donc du coup, l'algorithme te valorise par rapport à ceux qui, qui ne sont pas affiliés ou à euh, euh, ceux qui sont euh, partenaires, tu vois. As, je pense que tu as des strates d'algorithme, en fait. Ça te met plus en avant. Par exemple, d'après ce que j'ai compris, tu peux être avec un nombre de, de, de personnes qui passent souvent. Euh, par exemple, c'est que, que cette année que Modi est passée sur la, sur la, la, la chaîne principale, enfin la, enfin la page principale. C'est-à-dire le, le truc en haut là, et c'est la, la seule année où ça est arrivé. Depuis, je crois que ça fait 7 ans qu'elle a, qu a fait ça. Donc en fait, tu vois, c'est... Et je crois pas qu'elle soit partenaire non plus, donc euh, tu vois, c'est étrange euh, la manière dont ça se gère, et, euh, et je pense que tu, quand t'es partenaire vite, tu, tu montes plus vite, en fait, dans le, sur, la, sur la page du de, de, de principal. Moi, c'était surtout pour voir les emotes. Ouais, les emotes, je pense que c'est un bon choix. Comme ça, on peut embêter les gens avec des emotes nuls. Mm. Et les points de chaîne, ouais, les points de chaîne, alors du coup, ça, par contre, je sais pas trop comment je vais les utiliser. Surtout vu que mes emotes, il a que moi qui les utilise, c'est vrai. Pour l'instant, euh, parce qu'il faut donner de la thune à Raving Bell. Euh, voilà, aller produire le producteur. Euh, c'est comme ça que fonctionne le ruissellement. C'est-à-dire, c'est un ruissellement... Euh... Ah non, oui, mais c'est vrai que ça marche plus. Ça, c'est comment, euh, comment euh, fonctionne le capitalisme. De quoi le, le... Ah oui, oui, bah... bah, bah les riches qui donnent aux riches. Ouais. Qui enrichissent les riches. Mais euh, qui est riche entre Raving Bell et moi Et nous Parce qu'en fait, c'est pas, pas moi qui ai récupéré la bah, <rire> tous tous. <rire> non, me donnez pas d'argent Ah bah, qui sait euh, bah, j'ai fermé, euh, j'ai pas vu beaucoup d'œuvres, Mais euh, en fait, on va peut-être aller chercher un peu, non Je sais mmh, pas oui. mais Ça, tu peux peut-être trouver dans Ewer, uh, du coup Ouais, je pense aussi ouais, Je suis désolé, je suis... Euh... Non, mais on est dead, euh, désolé, hein. c'était une nuit euh, compliquée hein, euh... Très dur. J'ai des... L'impatience euh, dans les jambes aussi Alors, si t'es trop serré, peut-être qu'il recule, ouais. Étends-toi étends les gens. Voilà, ça a un peu craqué. Ouais, bah exactement. <rire> Aware, <rire> voilà. Aware. Jouer au loto deux fois par mois, plutôt que... Non mais non, mais attends, euh, moi je ne choucherais je, je ne fais pas de jeu d'argent. De, euh, ah bah voilà, euh, là on comprend mieux ce qu'elle fait, parce que tout à l'heure, on comprenait rien. Trop de... Euh, trop de... Comment on dit Trop de... Trop de visibilité sur ce que ça fait, le, le, le jeu d'argent. Euh. J'ai pas trop envie, quoi. Euh, Abaporou de Tarsila Do Amaral. Oh. Akuka. J'aime bien les couleurs. Mais c'est un kangourou c'est quoi Je sais pas. Un coyote Je sais pas. En tout cas, il a des dents. Mais ça, j'ai apprécié. Ah mais euh, en fait je suis en train de me dire mais les startuppers qui font des dessins ils ont tout piqué à Tarzil de, de Amaral, dans le style tu vois à plat euh... tu vois ce que je veux dire euh... je joue pas au jeu d'argent mais en vrai l'utilité des deux tirages euh, vers un, un abo à machine ça se discute non mais même hein. je même euh... la famille alors oui euh, Twitch euh, il n'y a pas du tout dans, ce, dans cette peinture quelque chose qui pourrait être ban sur une chaîne Twitch. Non. Osono, qui veut dire euh, dormir, mm. en anglais. Clem Lelu a été automode. Je comprends totalement pourquoi vous ne vous affiliez pas et c'est cool. Normalement, je peux regarder, mais là, ma connexion en mousse déconne et c'est dur. Ouais, maintenant, bah mais t'inquiète, hein, nous aussi. Hein. Je pense que là, l'ordinateur, il est en train de, de plonger dans l'enfer infer... aussi de, dans de les la habits. chaîne. Euh, au sono, ouais. Non, c'est au, et après sono. Je joue pas au jeu d'argent, non, mais je l'ai déjà lu ça. Dormir en anglais. C'est slip, ça veut dire slip. Ouais, enfin, c'est traduit slip euh, en anglais. Euh, composition, traduit, euh, figure euh, seule. Alors là, par exemple, je pense que c'est le titre entier. Non, mais oui, c'est ça. C'est entre parenthèses, pour ouais. préciser. C'est ça. Euh, les travailleurs. Donc, les opérateurs, euh, cette fois-ci. Opér opér ça Ou ouais. ouvrier, peut-être. Euh... Non, mais euh, tiens toi hein, si tu veux. Oui. Pardon, Nina, je t'ai fait tomber. Seconde classe. Ah, ils font peur, les enfants. Bah ouais, mais c'est triste. Ouais, les enfants, ils font. Oh, toujours on, dirait, peur. on dirait pas un peu les. Euh, c'est euh... du brésilien, ouais, donc portugais plus. On dirait pas un peu enfin, les. proche du Portugal On dirait pas les enfants. Les enfants vieux dans. Euh... Dans la Kira, ouais. Dans la <rire> Ah D'où la racine commune avec Sonia, euh, oui, en espagnol, exactement. Quoi J'ai pas su ce que vous dites. Parce qu'on qu parle entre pas. le portugais, l'espagnol euh, et le brésilien. Mais euh, le, le brésilien, c'est euh, bah, quand même très, non, très différent. Non, c'est très différent en vrai. Le sur la prononciation, je crois. Mais, mais c'est comme les si mots. tu disais que... Enfin, je vais, je vais être méchant avec les, les Brésiliens, mais c'est comme si tu disais que le créole, c'est proche du français aussi. C'est très proche, oui, dans certains trucs, mais c'est quand même... Euh... Oui, c'est adapté. C'est une langue, mais... langue euh... d'un endroit, en fait, c'est une langue entière. Euh... C'est ça, en fait, ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est très différent de l'écriture aussi. Il y a, par exemple, euh, euh, Raving Bell, il a utilisé le... le, le je ne sais même plus le... le voilà. Euh, et du coup tu peux ne pas en avoir aussi par exemple pour le moment. Brésilien je crois. Je sais pas, je connais pas le ni le portugais ni le portugais brésilien. Le retour des enfants creepy sur la sur le stream. Oui bah ouais. Euh... Urutu C'est particulier, je ne comprends pas très bien, mais.. Ça a pas l'air sympa. C'est un œuf avec un, une main qui enlève une épine. Ah c'est une main je croyais que c'est une sorte de... Une tentacule. Ouais. Mm. Ou qui plante quelque chose dans le... dans, dans le... la terre, t'as vu Ouais. Le Tilde Oui, le Tilde, ouais, euh, Aboneka. Il y a des trucs cool hein. Mm. Moi j'aime bien les couleurs, hein, en plus, hein, c'est cool. Ah, Une, à... une Caipirina. Voilà, tu l'as traduit direct. <rire> Mais du coup ça veut dire quoi Caipirina Bah là c'est je pense la... Le... Je pense que c'est la boisson là. Bah non Bah ça on dirait quelqu'un qui est posé euh, sous, un, sous un soleil tu vois, Donc c'est possible non On me dirait un truc d'un arbre, un fruit non Attends ah je vais ouais, regarder sur internet ouais, c'est peut-être le fruit euh, aussi Non mais Nina Le carnaval à Madurera Non, tu fais pas du tout. C'est mais... un œuf qui se fait un 18 trous. Oui, un peu. Alors, auto-retrato. Euh, et donc, du coup, auto-portrait. Au manteau rouge. Euh, au baptisado euh, de Makunaima. Je sais pas ce que ça veut dire hein, cette fois-ci. Ça doit être un bain, et après, je sais pas. C'est très franc, c'est cool. Hein J'espère que vous appréciez. Euh, Retrato de Oswald, euh, donc le portrait de Oswald de Andrade. Et on est revenu au début. Tu cherches euh, Calipirina, du coup Ouais, je regarde. Euh... Et voilà pour Tarsila euh, Do Amaral. Euh, Peut-être on va faire la dernière, c'est Anita, c'est ça euh, Non, Anita, c'est celle qu'on vient d'ouvrir, donc du coup, oui. euh, je la rajoute. Parce qu'ils disent, euh, étymologie du portugais Caipirinha, diminutif de Caipira, qui est, veut dire habitant des zones rurales du, du Brésil. Ah Enfin, qui décrit les habitants des zones rurales du Brésil. Ah d'accord, donc t'as bien fait de chercher, du coup. Je suis pas sûr hein, de ma trouvaille. Hein, c'est bah, pas mal. Hein. C'est pas mal. Ça devait être genre il devait boire une boisson traditionnelle qui était celle de avec du cash à ça, là, je sais pas quoi. Quoi C'est pas ça Il y avait écrit. Non non mais je, je te. C'est pas, dis... pas, hein. pas grave. On n'est pas obligé de savoir. D'accord. C'est pas grave, t'inquiète. En plus, il y a une mail qui dit déjà que c'est un super cocktail. Donc... Moi, j'en ai jamais bu, je crois. Si, si, si. Ah oui. Euh... Euh, du coup, Hélène Lundberg, pour la fin. C'est une... Aïe C'est encore, une... encore une page très courte. 4 ça pour la culture. Donc, as ah, eu. voilà. Et donc ça sera notre dernière, euh, on va aller pouvoir se reposer, c'est cool. Et euh, je, je, re, je relibérerai 12 bis pour voir si on peut le régler tout de suite. <rire> je relibérerai 12 bis. <rire> ah <rire> non mais elle est fatigué autant que nous, hein. moi je comprends, euh, je comprends. Alors, Hélène Lundberg est née en 1908 et morte en 1999, c'est une artiste américaine. Euh, donc elle est née à Chicago... Euh... C'est très court. <rire> Et voilà. Elle étudie euh, à Pasadena. Euh, voilà. Et voilà. Je suppose qu'elle n'est pas décédée. Oui, elle est. Ah non, si, en 99, du coup. Entre muraliste. Non, mais là, il n'y a rien. Là. Elle a eu le Women's Caucus for Art Lifetime Achievement Award. Elle a eu Donc, quelque du chose, coup, elle a quand même gagné un truc. On connaît la date. T'as pas la page en anglais? Ah, si, si, si, je pense. Okay. T'es sûr que tu voulais mmh. la page en anglais Bah. Euh, <rire> Entre le truc qui dure 2 minutes et le truc grave, qui hein. dure 500 ans Allez, enfin, alors, Tu veux que je le traduise ou pas Je le traduis, je traduis <rire> en Google ou bien Non, vas-y, je le fais. Oulala, mais quelle force Quelle puissance alors, vous avez, madame Hélène Lundeberg 1908-1999 était une artiste peintre euh, du sud de la Californie euh, avec son mari Loster Faitelson. Elle, euh, cré... elle, eu... elle a obtenu euh, une reconnaissance en... En... dans le mouvement post-surréaliste. Son, artist... ah, son style artistique a changé à travers le tout au long de sa carrière et elle a été décrite euh, de manière un peu indistincte euh, entre une, une artiste post réaliste une artiste hard-age painting et euh, subjective classicism. Euh, tu peux avancer, s'il te plaît? Donc, elle est née à Chicago en 1908. Euh... Quoi elle est la plus le, the eldest, je sais pas est quoi. Est la plus âgée. La plus âgée des enfants de la seconde génération de parents euh, suédois en 1912 sa famille a déménagé à Pasadena en californie et en tant qu'enfant elle a elle a eu euh, elle était une, une, une étudiante exceptionnelle euh, et une euh, lectrice euh, avide. Ses aptitudes intellectuelles ont permis euh, son son, le fait qu'elle soit reçue à l'université de Stanford, euh, qui est citée comme Study of Gifted Children. On adore. Oui, c'est ça. Euh, qui, euh, qui semblait euh, caractériser. Quoi? Which looked at the, characteristic and the Ah, qui est euh, donc l'endroit euh, où euh, les enfants, euh, euh, voilà, c'est là où les enfants vont ont des caractéristiques euh, de développement oui, euh, qui leur permettent de rentrer dans le top 1 des écoles de Californie. Oui, voilà, c'est les personnes qui sont euh, bah, douées, comme on dit. Mm. Euh, durant sa jeune, sa jeune, jeune adolescence, euh, Lundenberg, euh, son, son, les, sa truc de prédilection, ce qu'elle voulait faire, c'était devenir écrivaine. Et donc, euh, au début de sa vie, en tant que peintre, elle a voulu peindre des portraits d'elle-même, de sa mère et de ses sœurs. N'oublie euh, pas, d'ailleurs, euh, que si jamais tu as besoin, nous pouvons faire un relais. Mais oui. Mais je ne dis pas du tout euh, « Ah !» Non, c'est toi qui sais le faire. Non, je trouve que c'est toi qui arrives bien à le faire. Mais bon. Vas-y, vas refais. Non, mais je vais Allez Mais je peux pas le faire sur commande Si, pense à Denis Brognard dans ta tête et fais <rire> le... Je pense à Denis Brognard dans ma tête. J'ai pas envie. Attends, moi je vais penser à Denis Brognard dans ma tête. Ah Voilà. <rire> pense à Denis Brognard dans ta tête. Tu <rire> sais, je vois les... J'ai jamais regardé en plus, donc du coup j'imagine que le truc des poteaux, parce que tout le monde en parle. <rire> <rire> Pense à Denis Brunard, donc tu penses à Denis Brunière assis, tu, tu vois, genre, devant toi, les mains sur les hanches, en train de te regarder sur un poteau, pendant, <rire> pendant que tu galères, et toi t'es sur ton poteau et tu le vois dans son sable, <rire> <rire> t'as envie de le taper. <rire> Mais non, t'as voilà, jamais vu les trucs de réunion, du, de réunion du conseil aussi J'ai jamais vu. J'ai vu, je crois, Il la, dit, première, euh, oui, vu la, votre la première... J'ai jamais vu une temps. saison. Moi, j'ai jamais vu, mais j'ai vu des vu images. J'ai vite tough les, les, les, les vieux dramas qui s'inventent, ouais. ouais <rire> pas penser à Denis Je <rire> sais pas, hein. Alors, en 1930, je continue, excusez-moi, euh, Lundeberg a été... Euh, obtenu son diplôme du collège, Junior College de Pasadena. Elle va suivre des, des cours d'art à la Stickney Memorial Art School de Pasadena, où elle va rencontrer euh, le professeur et, un, et euh, interne un, et fellow painter euh, Lorser stone Et son pote euh, peintre fellow euh, c'est. Non fellow c'est pas ça fellow c'est ah ouais collègue peintre Lorser son, son père peintre. Mais non, je suis pas sûr que c'est pas ça. Félo, Parce fait... qu'un fellowship, c'est un truc que tu. C'est une. Un cursus de truc, Je sais pas dire. Fellowship, je sais ce que ça sous-entend, mais je sais pas traduire. Ok. Voilà. Je vois même pas qui c'est. Non, mais... non mais. Oh là là non, Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Tu n'y le... perds rien du tout. C'est le, présentate... tu... le présentateur de Colonta. Dis-moi ah, bonjour, il y a le queue-cul d'un chat. Alors. On va se faire kick à cause de toi, Nina. Ouais, ça, t'es chiant, Nina. Euh, donc, Fethelson, la dynamique de Fettelson, l'approche la dynamique de Fettelson euh, à la composition euh, ont euh, éveillé l'intérêt euh, de euh, la, la scène internationale, la scène artistique internationale inspirée Ah, ont inspiré euh, Lundeberg. En conversation avec Fidel Danieli, on euh, euh, faisant, te, eh, je sais plus, euh, faisant partie euh, de la UCLA Oral History Project en 1974, Ludenberg a expliqué euh, quand leur sœur UCLA c'est l'université de de Los Angeles ouais je m'en fous j'ai dit University quoi Community Los Angeles ouais on fiche. quand leur sœur est, est venue et a commencé à m'expliquer des choses euh à me faire des diagrammes et à, me do et à nous donner euh, les principes de différents euh, types de constructions, euh, la, la lumière m'est la venue, la lumière, fut. La, lumière fut. la lumière fut, la lumière est tombée sur moi et euh, c'était vraiment vraiment excitant. Voilà. En, euh, dans les années 30, Ludeberg a travaillé à la fois dans le social-réalisme, le, social réalisme, ouais, le réalisme social, et, le post et le style post les styles post-surréalistes. Euh, sa première euh, est exposition... Est-ce qu'il faut expliquer le surréalisme parce Non, que... on n'a pas on a, le temps. C'est la troisième fois qu'on en parle, je crois. Le surréalisme, c'est du réalisme au-dessus. C'est comme Dali. Ouais. En fait, le... Vous voyez les peintures de Dali parce Le, que le réalisme me dans le rêve. Mais you non, know c'est-à-dire euh, plus, euh, plus de surréalisme, de réalisme. Bah, vous voyez par exemple à gauche, euh, c'est réaliste parce qu'on euh, se dit « Ah, euh, c'est une dame euh, qui est peinte, et puis derrière, il y a des arbres, ils sont un peu bizarres, ils sont un peu tordus, ils sont un peu nuageux, on nébuleux. »« on, on dirait un peu des légumes, quoi. » Voilà, et le paysage, il n'est pas trop réel. Et bien, enfin, c'est ça le surréalisme, voilà. Et faites-en ce que vous voulez de cette définition. C'est vrai que... Donc, elle a euh, exposé pour la première fois à la Fine Arts Gallery à San Diego en 1931. Tu retiens 1931. Euh, Qu que, quelle date 1931. Comment 1931. Ah Voilà. Euh, quand elle a montré sa peinture... et C'est là où elle a montré sa peinture Apple Harvesters. En 1933, elle a eu son premier, euh, sa première exposition euh, solo à la Stanley Rose Gallery euh, à LA. Elle et Fethelson sont, mari euh, sont mariés la même année. Donc, ensemble en 1934, Fethelson et Ludenberg ont fondé le Subjective Classicism, ou alors euh, qu'on appelle aussi New Classicism qui euh, va devenir plus tard, qui va être reconnu plus tard comme le post-surréalisme. Euh, utilisant sa peinture « Plant and Animals Analogies » comme un cas d'étude et un idéal, Ludenberg a écrit euh, le manifeste du nouveau classicisme. Euh... Le post-surréalisme représentait le... La première réponse euh, des États-Unis au surréalisme européen. Euh, malgré les contreparties européennes. Non. Unlike, c'est plus euh, à la différence des. À la différence de leur. des euh, partis euh, européens. De leur partie européenne, euh, les, post -sur les artistes post-surréalistes américains euh, n'ont pas, euh, pas relié leur peinture à des rêves, à une imagerie. Euh, Rêver et fantasmer euh, random, à la place, ils ont, euh, ils ont méticuleusement planifié leur sujet en utilisant des, euh, des guides. Non, en utilisant euh, le, le, des guide, les guides visuels, donc le, le rapport à la, à la centralisation. Bah, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit les guides, et tu m'as oui, dit non. Oui, mais c'est mal dit. Tu peux pas le dire comme ça. Bah, et j'avais pas fini de traduire. Okay. Excuse-moi. Ils ont, donc, euh, ils ont méticuleusement planifié où ils allaient utiliser les, les guides visuels, comme ça dit, à travers leur peinture, euh, révélant de manière graduelle un, une, une, une... une symbolique plus profonde. Leur méthode de cette méthode de travail, euh, Euh, convenait à la à, à la sensibilité intellectuelle très forte de Lundenberg et à son engagement avec le surréaliste... Euh... Je peux continuer. Non mais je sais pas... Euh... The surréalist uh, is present... Bon voilà, tout pour... bon, je sais pas comment le traduire... Je que je le prenne la pour euh, varier... Non mais faire. je finis la phrase déjà... Pour varier de degrés et... Euh... Euh, dans le reste de sa vie et de son travail, euh, et du reste de sa carrière. J'en suis à From euh, 36 to 42, voilà. Bonne chance. <rire> D'accord. Euh, bonjour. Euh, de 36 à 42... Excuse-moi, je te sens sur le visage, attends tôt. Ouais, c'est bien. Euh, de 36 à 42, euh, Lundenberg euh, a été employé, du coup, à l'administration... Work Progress Administration Federal Art Project qui euh, produit des lithographies, euh, des peintures à l'huile, c'est ça, Isol, Et oh. des murales euh, à, dans la zone de Los Angeles. Euh, à, ah non, c'est pas l'huile, du coup. Isol, c'est... Euh... Comment s'appelle la craie, là La craie... Euh, Grasse C'est craie-grasse, je crois. Euh, du coup... Euh, euh, du coup... Non, ok. Elle travaille euh, à la peinture à l'huile, euh, avec une, une équipe de 4 assistants. Hindenberg euh, crée ainsi euh, plusieurs séries de trois muraux, euh, donc euh, Preamble to the Question, euh, Free Assembly, and the Free Blah -Lot", euh, pour euh, le Bob Hope Patriotic Hall. Ces muraux euh, ont été euh, bah, supprimés euh, du building en 70 et maintenant sont considérés comme perdus. Euh, petit clin d'œil à tous les graffeurs, euh, street artistes, qui essayent de faire euh, en sorte que ça reste euh, éperdument jusqu'à la fin de leur vie. 1' euh, hein, c'est 215. Los Angeles... Euh... J'en suis là, hein. oui. Los Angeles, euh, les murs de Los Angeles du peintre Kent Twitcher. ah il, lui il était chez, chez Twitch aussi, a créé un, une nouvelle série de muraux euh, après que euh, les, euh, les murs de Lundberg Dundberg soient perdus. Euh, pour le donc, Bob Hope Patriotic Hall pendant la restauration du euh, bâtiment. Donc ils ont pas redemandé. Euh... Ils n'ont pas redemandé. À elle de le refaire. Bizarre. En 1941, The WPA euh, a demandé à l'Underberg de créer un, un mur euh, à la Fultern City Hall, maintenant qui est le Fultern Police Department. Euh, et euh, le, donc le mur de Lundberg, History of California, euh, couvre trois murs du, euh, de la mairie, de la chambre du conseil plutôt, de la ville, donc j'imagine que c'est l'Assemblée. Euh, alors c'est pas forcément l'Assemblée, comment on pourrait appeler ça C'est le conseil municipal. Euh, où les scènes euh, varient de... Euh, part de l'arrivée des Espagnols à l'exploration, euh, enfin la, des, des colonisateurs espagnols parce que là ils ont mis explorateurs, euh, colonisateurs espagnols à euh, la euh, à la euh, euh, construction de Hollywood. Euh, quand le euh, bâtiment a été euh, converti euh, comme euh, donc QG des keufs, euh, les mureaux, le mur a été euh, repeint et il ne reste que euh, et reste couvert jusqu'à ce qu'il soit restauré en 93 ainsi donc sous les auspices de la WAP Hay euh, donc j'imagine que c'est la presse de là bas l'underbag euh, a complété le mur History of Transportation euh, à côté de la borde du la, alors, la la frontière sud euh, la frontière sud Edou euh, de Edward Vincent Junior Park, donc le parc de Edward Vincent, j'imagine, in Inglewood, California. Euh, bon, ça fait 8 pieds de haut, 241 pieds de long. Euh, le mur euh, est fait de pétrachrome et dépeint l'histoire de la Centinella, donc la vallée de Centinella. Ça inclut des images de personnes euh, de qui traversent la vie, euh, emplo qui emploient du coup des euh, différents euh, transports. Euh, de euh, alors carriage, je, je me rappelle, c'est comment s'appelle Des roule, c'est pas roulotte, comment on dit Si c'est ça, c'est un truc genre roulotte. Là, les trucs là qu'il y a dans Red Dead. Euh, euh, et euh, le train à vapeur, qui n'a jamais évolué aux états unis hein. je rappelle qu'ils n'ont jamais changé beaucoup, enfin... Leur train est toujours à 20 km h hein, là-bas. Euh, et l'automobile le, et euh, les avions. La calèche, voilà, moi je disais roulotte mais c'est pas loin. Euh, après, des, euh, après des... Après des, des années, donc des dizaines d'années de de, bah, de, de... de vie, euh, le mur... Euh, a dû être restauré en 2007, euh, et euh, a été déplacé à sa, bah, ma maintenant à Inglewood High School, euh, qui est, bah, voilà, it's, pre it's present location you know. Euh, le, les, dessins les dessins préliminaires, euh, c'est-à-dire les croquis, de ce mural sont en partie, font en, en partie... Euh, euh, font en partie par enfin, comment on dit, comment je pourrais dire font partie de la collection permanente du Nevada Museum of Art. Lunderberg a travaillé uh, with the WPA uh, in Southern California, donc uh, dans la Californie du Sud. Uh, et ce qui a été noté, c'est que uh, les entre uh, both uh, because her works comment on dit uh, ce qui a ce qui a à c'est que entre uh, son travail qui est plutôt bien reçue, et aussi parce qu'elle est une des grandes artistes de la Californie du Sud, euh, à faire euh, du coup, making public artwork, à faire des travaux en public euh, euh, au WPA encore. En 1950. Excuse-moi, tu, tu, tu m'as adossé à ça. Euh, Lunderberg euh, s'est déplacé vers l'abstraction géométrique et euh, des, alors hard edge painting c'est euh, comment dire des coins durs de la peinture euh, parce que c'est hard edge c'est majuscule j'imagine qu'on dit coin dur parce que c'est traduit littéralement euh, bien sûr et et, euh, et, et, et c'est séparé de la représentation de la science de enfin, et c'est parti d'une certaine sensibilité de la représentation qui euh, faisait partie de son travail. Euh, alors, ça, c'est un peu bizarrement dit, mais d'accord. Euh, malgré tout, c'est toujours basé sur la réalité. Euh, elle crée euh, des images mystérieuses qui existent euh, entre l'abstraction et la figuration. Euh, elle répète. Euh, elle, non. Elle décrit euh, souvent euh, à ce format. Edge Painting désigne un mouvement artistique caractérisé par des œuvres peintes dans lesquelles les transitions sont brusques entre les zones de couleurs. Ok. Du, du coup c'est un style j'imagine, plus que juste euh, le coin dur comme j'ai expliqué. J'avais compris mais euh, j'aimais bien mon coin dur. Euh, donc alors je vais essayer de reprendre la phrase parce que c'est compliqué hein, le, le début. Euh, bah on se, on, on souvent euh, décrit comme formel et lyrique. Euh, les peintures de Lindbergh se reposent sur des compositions précises qui utilisent euh, plusieurs euh, palettes restreintes. Euh, les peintures de cette période... Euh, euh, a, en, a en idée l'entité le, euh, de l'humeur. Alors, l'entité de l'humeur, c'est mood entity, c'est. Comment dire euh... Bah, l'humeur, en fait, je sais pas qu'on. On, on pourrait pas être bien de traduire ça. De hein, ouais, les incarnations de l'humeur, ouais, peut-être. Ouais. Euh, un concept que le, le post-surréalisme a, a été. Euh... C est, c est, a été. en. en... Alors, je sais pas comment, va-toi se concerner. Voilà. Ça, là. Ok, le post-réalisme a évoqué euh, donc, les états d'âme, les états d'humeur et les, états émotion... les contenus émotionnels euh, uniques à chaque travaux. Euh, donc, c'est la traduction, je pense, dans... au moment de la construction de l'œuvre. Euh, sinon, ça peut être se base dans le contexte. Oui, tu reparles de, re... de rely. Ouais, parce que je... moi, j'ai tendance à dire se reposer aussi. Euh. Lunderberg et Faith euh, ont fait partie de un groupe. Euh, alors, on fait partie d'un groupe, euh, loose group, donc un, un faux groupe de. C'est ça en fait, loose group. C'est pas vraiment un groupe. C'est c'est un plus un collectif peut-être euh, de post surréalistes qui inclut du coup Grace Clements. Euh, Philippe euh, Guston, Reuben Kadish, Harold Deman, Lucien Labo, euh, Knud Merrild, j'imagine que Knud de donc il faudrait peut-être un peu checker, et Etienne Rett. Euh, j'ai ouvert un onglet ou j'ai fait quoi J'ai copié juste, ok. Euh, dans, pendant cette période, Lunderberg a euh, été une des, des plus prolifiques à peindre euh, pendant, euh, dans le sud de la Californie. Un rassemblement, ouais, je pense que c'est un peu ça, un regroupement. En 1960, en 1970, euh, Lundemberg continue son voyage, euh, son aventure, euh, à travers l'abstraction, euh, en explorant des, images, euh, des imageries associées au, au paysage, à l'intérieur, à la nature morte, aux formes planétaires et aux compositions intuitives. Elle, euh, elle retravaille souvent des compositions ou thèmes euh, dans des palettes, des palettes différentes et en 1980 le namba crée une série de peintures qui euh, traitent les paysages qui de paysages et d'éléments architecturaux euh, son euh, amour du 15 siècle italien euh, donc euh, voilà, est euh, souvent euh, visible dans son travail je fais de la grosse paraphrase hein. euh, en général. Bah, tu fais pas de la paraphrase, tu traduis Ouais, j'essaye de faire. Ouais, j'ai l'impression de me faire pire que ça en fait. Traduit littéralement euh... sans. Euh... Oui. Sans ouais, skill de ouf parce qu'il est 23h quoi. Ouais. Euh, à travers sa carrière de plus de 60 ans, Lunderberg. Euh imbued alors là c'est je suis désolé mais euh, là va falloir que je cherche dans un, dans un cerveau que je n'ai plus a euh, bon, laissé du coup hein, son travail euh, dans euh, une un, impression euh, euh, forte une forte vision personnelle et nuancée de palette elle a créé bon là on commence à perdre des tonnes des tonnes de euh, de, de frame là c'est incroyable euh, depuis que je parle, hein, bien entendu. Euh, elle a créé euh, son dernier travaux... Enfin, crée... son dernier, travo... son dernier euh, travaux, euh, la peinture de montagne en 90 et en 99, à l'âge de 91 ans, euh, Ludenberg meurt de complications de la pneumonie. Alors après, il y a des achievements, donc euh, des... Euh, des achievements de Xbox 360, hein, bien entendu. Ouais, on s'en un peu, je pense. Voilà. Et, euh, et c'est tout. Et on avait dit 1931, de mémoire. Est-ce que c'était pas 1931 Hum, mmh, Tu te rappelles plus Non. Euh, tu sais que tu t'es mis du, euh, du, de la farine de pain, euh, genre, partout euh, sous la tête. <rire> Comment tu manges Tu manges avec le menton Mais non, mais il y avait plein de farine partout. Moi, je pourrais. ai hein. Je pense que l'idée sous-jacente, c'est que c'est pas une catégorisation officielle, c'est juste un regroupement arbitraire. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit collectif, parce qu'en général, c'est comme ça qu'on dit dans l'art. Sans lien fort ou réel entre ses membres, c'est ça. Collectif, ça peut être un peu plus, quand même. Euh, le chat, est à côté d'un micro. Est-ce que tu as remarqué Est-ce que tu veux qu'on te parle Bonjour, je parle dans, ton, dans le micro. Bonjour, je parle dans le micro. <rire> Mais c'est pas un dead cat, c'est un live cat, du coup. Oui, c'est un live cat, ouais, c'est vrai. Euh, alors, je vous montre, hein, parce que oui, c'est bon bon très rigolo. Euh... Regarde. Regarde, là. Regarde, là. <rire> voilà. <rire> Il s'en fiche. Elle va descendre, si tu veux. Elle, elle, elle, elle, elle fait preuve... Elle fait preuve de silence, mais est présente. C'est... Euh... <rire> Elle nous regarde dans les yeux, quoi. Non, mais il est pas 23h, oui, il est plus. On a déjà dépassé. Mais... <rire> non, 22h48. Le gâteau robot. Ouais, c'est ça, oui. Bah, il est bientôt 23h. Ouais, c'est l'heure. C'est l'heure pour le chat. Le chat sait. 1931, allez, c'est parti. Comme ça, on va on, on va pouvoir donner à, à Grail au chat. Et un congé à moi-même. Mais tu t'es gratté encore, là Arrêtez de se gratter, monsieur le chat. 1931. Il oh, y a du people. Il ouais, a plus rien à gauche. Hashtag fan club. Est-ce qu'on doit te... On la Nina sur la caméra On voit ses oreilles. Ah oui. Ouais. On la voyait bien tout à l'heure. Par contre. Euh... Faut arrêter hein, de montrer votre cul madame le chat. Bon un jour euh, ce, ce live sera fluide et euh, ça sera bien. Je sais pas pourquoi là en ce moment ça devient de pire en pire j'ai l'impression depuis que j'ai rajouté des trucs. C'est possible. Et voilà, Hélène Lunderberg s'est euh, rajoutée dans la frise chronologique et nous allons voir maintenant ses œuvres. N'oubliez pas hard edge, composition variée, euh, palette euh, franche et différente, euh, composition abstraite et quoi d'autre Je sais plus. Ça c'est bien parce qu'en fait on, ça permet de, de lancer des imaginaires euh, euh, comme ça et après on voit ce que c'est. Moi je suis un peu en dehors de la ville. Parce qu'il y a le chat dedans non, non, es, que dans si un flou T'es essayer... <rire> dans un flou, ok. Je suis non, D'ailleurs, euh, on, on devait jouer avec ça, parce que j'ai... <rire> ramené un fond vert qui est de la taille d'un d'un mur. Parce qu'en fait, je non, non, non, En fait, on devait jouer avec ça, mais pas est tellement non, qu'on n'y avait pas, même pas pensé. <rire> <rire> voilà. Mm. Mais ça, je connais, ça. Je connais cette image. Mais ça, c'est pas du tout. Euh... Mais il y a marqué euh, The Work of Helen Ludenberg. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout le style qu'il disait au début. Bah, si, c'est très réaliste, classique comme elle disait, et après, ça a varié sur le surréaliste et le surréaliste J'ai acheté un drap. <rire> J'ai pensé à la même chose quand je l'ai vu. Il est acheté un drap. Franchement, si tu dors avec un drap comme ça, il est archi lourd. Ça, ça fait vraiment une taille de mur en plus, c'est un délire. C'est <coughs> honteux euh... Nina Lacroix, tu lui montres un truc à toi. Non, ah, je, alors je l'ai pas acheté, je, je, je l'ai piqué au boulot pour pouvoir le nettoyer, parce que personne ne le nettoyait. Euh, voilà. Oh Un enfant qui fait peur et un monsieur fantôme. Ouais, alors ça par contre je suis désolé, mais ça, euh, qui que ce soit là dans sa, dans sa maison, je crois que je ne reviens plus jamais de ma vie dans cette maison. Hein. C'est clair. C'est l'enfer. Ouais. T'arrives à voir avec le chat ou... Ouais, je vois à travers le chat. Ouais. <rire> à travers. À travers, c'est incroyable. C'est blasé, non Donc voilà, on, on, vous comprenez un peu plus euh, ce qu'est un peu le surréalisme. Euh, par... En fait, c'est intéressant de voir euh, justement comment les gens comprennent le surréalisme chez les artistes eux-mêmes, hein, parce qu'en fait, euh, ils, ils se comprennent pas déjà euh, entre eux sur le terme, mais euh, voir euh, ce qu'ils ont gardé comme essence de chacun, en fait pour pouvoir euh, suivre la ligne euh, qu'ils ont en tête. Le chalunette, mi-ou. Exact. Donc ça c'était l'œuf qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est reproduction de qualité. Mais c'est pas Ellen de ça. Si, si si si apparemment. Mm. Non mais faut arrêter de faire des, des variations sur la rondelle du chat. Hein. <rire> C'est une belle. Hein. Excuse-nous <rire> <moi>, hein, mais... <rire> S'il te plaît. <rire> Un peu de respect pour ce petit, euh, ce petit être sensible. Elle nous entend. Hein. Je crois qu'elle va pas regarder le live après. Elle va, elle va, elle va, elle va se regarder elle-même. Hein. On l'a elle déjà vu. Tout, hein. Elle entend tout. Déjà qu'en déjà live elle veut participer, tu crois qu'elle regarde pas les, les replays Elle vérifie, tu vois, comment on l'a mis en valeur, tu vois <rire> Si la lumière ça va bien... Est-ce qu'on a bien caché son anu Voilà, ce genre de truc, tu vois. Elle est plus de droite euh, que beaucoup de monde. <rire> hein, le chat Je <rire> sais pas ce qu'elle veut, là. Je sais pas non plus, mais là... Elle, elle, elle, elle est autre part aussi, elle. Ouais. Ça va? Ça va le chat? Qu'est-ce que t'as? On s'occupe pas bien de toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? <rire> Elle est archi blague. Elle est fatiguée aussi, je crois. Prochain achat pour la prod, bijoux d'Anu. Ah ouais, alors. <rire> non. Un sunbeef. Oh! <rire> non, je. Un Je vous invite à aller chercher Buffing sur internet, hein, bien entendu. Hein. Courage, c'est la fin. Alors, ouais, j'ai vu les bijoux d'anus pour chat, là, mais quel enfer! Mais comment ils fichent après? Mais c'est juste pour faire joli, c'est nul. C'est juste. C'est dans leur cul? Non, c'est accroché à la queue. Mais pourquoi? N'importe quoi. Pour, mais c'est pour que quand tu, ton chat se balade, tu ne vois pas un anu qui se balade. <rire> tu, vois tu vois un truc qui se balade devant un anu qui se balade, quoi. Oui, tu vois quelque chose qui tourne <rire> comme ça. <rire> N'importe quoi. Je s'occupe de cette motion. Adjugé. <rire> C'était des... que d'accord <rire> Ouais. Bon, y a des trucs pas mal. Hein. Moi, j'aime bien. C'est ce genre de trucs là en général, j'aime bien. Bah, ça, c'est le truc edge là. Ouais, les hard edge. Là, par exemple. Ah. Quoi il bah, a je sais pas, il Y a, a Avast qui se réveille. Je crois que c'est Avast. Faut que je, faut que je le quitte. Hein. C'est lui là. Il fait trop de travail hein, dans sa vie. C'est lui qui est en train de nous faire kick. C'est totalement pire. Ni blanc, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Parce que, en fait, faut déjà être bizarre pour être Pour, pour, fin... Pour être inquiété par le cul être de ton, gêné, ton chat, Ouais, quoi. pour être gêné par le cul de ton chat, quoi, fin, genre... Pas, pas, pas forcément bizarre, mais il faut déjà avoir des... Tu vois, genre, problème, la pensée, quoi. Ouais, parce que moi, je regarde pas le cul de Nina, c'est pas... C'est pas mon dada d'être derrière le cul de son chat, Non, quoi. mais puis c'est quand elle marche, je <rire> me dis pas, genre, waouh, on voit se trou du cul, c'est chaud, tu vois. Elle dit juste qu'elle est en train de marcher. <rire> elle est en train d'écouter. Moi, je. Suis... Elle me regarde. Moi, je ne sais plus parler, moi. J'ai rien dit, Nina. Écoute pas. Eh bah, coup, en plus, euh... elle se laisse trop faire. Mais qu'est-ce que t'as Elle veut passer à la caméra. Bon, on va y aller, hein, parce qu'on est dead. On dit des bêtises en plus sur les culs de chat. Hein. Ça, c'est compliqué la vie. Tiens, on remet la caméra sur Nino. Le public. Je sais pas le faire. Top, arrête-toi. Faut lever euh... la tête ni nous maintenant t'es visible. Bon, j'espère que ça c'est que vous êtes content quand même d'avoir passé un peu de temps avec nous. Euh, désolé de la fatigue euh, se, se ressent. Euh, je crois qu'on n'est pas trop de l'heure d'hiver. <rire> <rire> <rire> je pense que à partir du moment où il y a eu l'heure d'hiver, on a commencé à être fatiguer. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui de, de l euh, est à, fini, à de l'heure d'hiver à bas l'heure d'hiver. Euh, Rappelez-vous d'où vient l'heure d'hiver aussi. En fait, faites une petite recherche. Pourquoi l'heure d'hiver existe Pourquoi on l'impose aux animaux euh, Toutes ces questions-là sont des questions. Animaux qui sont... Oui, on l'impose aux animaux, mais par exemple, là, ce petit chat est euh, oh. euh, toujours à l'heure d'été, au niveau de la bouffe. Ah bon Bah ouais. On est déchaîné aujourd'hui, ouais, en plus, c'est un, un peu le truc. Bah, plus on est fatigué, plus on est déchaîné, c'est un peu le problème. Ouais, en plus, on a vu euh, le retour de Maudit tout à l'heure euh, qui était aussi déchaîné, parce que c'était le retour après euh, le après le live euh, de la Battle 4, donc... Euh, donc ouais, y avait, euh, ça faisait un moment qu'elle que, qu n'avait pas streamé, donc... Euh, je pense que ça nous a un peu motivé aussi avant. Du coup Qui c'est qu'on va aller voir Alors, ça faisait longtemps. Est-ce qu'on ne sait. ferait pas un raid chez Mama Paprika. Voilà. C'est qui Mama Paprika Et bah tu vas voir. On fait, euh, on fait un double raid hein, parce que j'ai vu euh, qui va aider aussi. Voilà, voilà. Pourquoi Mama Paprika c'est pas le bon Ah non, mais il manque un A. Tiens. Mets-toi en Non, plus mais là ça hein. devient n'importe devient quoi. Mais arrête de... <rire> Arrête, on va quitter. Il y a le micro, là. Mais je voulais te... Non, mais merci euh, de sauvegarder mon micro euh, oh. et de ne pas te, te faire agresser par un chat, s'il te plaît. Bah oui, mais j'avais bien écrit, mais il manquait un ah. Pourquoi le A. Pourquoi il... le A, il fonctionne plus sur le clavier Le clavier est mort Non, mais j'écris n'importe quoi vous connaissez le... le... bon bref euh, vous allez voir, c'est cool euh, ce qui se passe là-bas, je vous dis je vous tiens au courant ce qui se passe là-bas, c'est Young Souls c'est un peu euh, la jeunesse euh... non je vais... pas la... c'est pas du tout la jeunesse de de euh... as un message qui est pas passé, j'ai pas vu euh, C'est un peu la jeunesse de, euh, de Dark Souls, bien entendu. Non, je rigole. Euh, voilà, voilà. Euh, je vous dis euh, à la prochaine. Oui, merci d'être venu. Euh, dimanche, euh, bah, je sais pas trop ce qu'on va faire. On verra. Hein. Euh, la fatigue. Euh, des bisous, des bisous. Euh, et je vais. Bah, du coup, vous, vous allez sans doute avoir un décalage. Donc, du coup, il y aura un petit peu plus de temps pour de je vais regarder de l'autre côté pour voir euh, à peu près où on en est et euh, voilà euh, bonne euh, bonne soirée euh, bonne nuit surtout parce que <rire> ça va être dur à... voilà nous on va sombrer à plus bisous ciao ciao